Nous allons parler aujourd'hui d'euro digital. La Banque Centrale Européenne vient de publier cette semaine, au moment où j'enregistre cette vidéo, un rapport pour un possible euro digital. Et c'est le thème de cette vidéo. Chers amis, bonjour, je suis Guy de Lafortelle, Je rédige le service d'information économique et financière L'Investisseur Sans Costume. Vous pouvez vous inscrire en description, c'est gratuit. Et j'ai la très grande chance d'être invité encore une fois par Mickaël de Planète 360, et nous sommes dans un cycle de petites vidéos à thème plutôt monétaire. On a déjà fait une vidéo sur l'argent liquide, et nous allons aujourd'hui parler de cet euro digital et de blockchain, parce que même s'ils évitent le mot, ils n'en parlent surtout pas, on va appeler un chat un chat, cet euro digital... Euh, c'est bien de la blockchain dont on parle, et on va continuer après notre série de vidéos euh, en parlant euh, encore de monnaie, de taux d'intérêt négatif euh, et de bilan. Et euh, on fera aussi une vidéo sur les assurances-vie, c'est le programme. Inscrivez-vous euh, à la chaîne de Planète360 si vous voulez pouvoir suivre ça. Ça, ça s'est diffusé, euh, selon toi, euh, Mickaël, plutôt le dimanche matin. Euh, donc euh, programme chargé, euh, moi ça me plaît beaucoup, j'espère que ça va vous plaire aussi. Et donc on y va sur l'euro digital. Déjà ce qui me fait très plaisir avec cet euro digital, c'est que cela acte la très très grande victoire et euh, l'avancée de la technologie blockchain et derrière bien évidemment du coup du bitcoin. Parce que bien évidemment ils n'ont pas prononcé le mot bitcoin, de blockchain, pardon, une seule fois, mais c'est de ça dont on parle. Ces gens-là, qui, il a même pas 3 ans, peut-être 24-30 mois, vous disaient encore que tout ça, c'était n'importe quoi, c'était de la technologie, de, de terroristes, et que vraiment, il fallait surtout pas regarder, ils s'y sont convertis, hein, comme n'a pas dit Gandhi, vous savez ce que le, le, le petit adage, hein, d'abord, ils vous ignore ensuite, ils rigole après, ils vous combattent, et nous y sommes, ils adoptent. Ça, c'était la bonne partie. La bonne nouvelle, c'est fini parce que, bien évidemment, ils adoptent en détournant, et ils sont en train d'essayer de détourner la blockchain exactement de la même manière qu'ils ont détourné Internet. Et c'est une bonne manière de comprendre la blockchain, c'est de comparer à la révolution Internet, à ses débuts dans les années 90 même avant pour d'autres, mais en tout cas au moment où elle a pris dans les années 90, et comment aujourd'hui on est sur la révolution de la blockchain. Euh, ce qu'il faut voir, c'est qu'avec Internet, nous avons révolutionné les échanges d'informations. Avec Internet, vous pouvez vous échanger vos photos, des articles, je peux enregistrer cette vidéo et vous l'envoyer, vous pouvez la consulter, vous n'avez plus besoin de journaux, vous n'avez plus besoin de médias, vous n'avez plus besoin d'intermédiaires, en tout cas d'autres intermédiaires. Et, euh, bah, je ne sais pas si vous vous rappelez euh, les débuts d'Internet, vous aviez une espèce de grande foire d'emploi, une très créative, tout, et on voit bien, depuis un certain nombre d'années, qu'il y a une espèce de reprise en main euh, et de censure qui est en train de gagner le monde d'Internet. Et bah, c'est à peu près le même mouvement, en beaucoup plus rapide, parce qu'ils ont appris leurs leçons sur Internet, qu'on va voir sur la blockchain. Parce que si Internet euh, a révolutionné les échanges d'informations, la blockchain... C'est ça qui est important. Ce n'est pas le bitcoin qui est important, c'est la blockchain. La blockchain révolutionne les échanges de valeurs. Avec Internet, vous envoyez une photo, vous avez toujours la photo, vous l'envoyez à quelqu'un d'autre, il pourra partager la photo 10 000 fois, 1 million de fois. Chacun a la photo. La blockchain, ce qui est différent, c'est que si je vous envoie un bitcoin, une fois que je vous l'ai envoyé, je ne l'ai plus. C'est la seule différence fondamentale, c'est qu'avec Internet, vous envoyez des choses dont vous gardez une copie, alors qu'avec la blockchain, une fois que vous avez envoyé quelque chose, vous ne l'avez plus. Et une fois que vous avez dit ça, en fait, c'est quelque chose qui est absolument monumental euh, comme révolution technologique. C'est quelque chose qui est incroyablement plus important que la révolution 5G avec laquelle il nous bassine en ce moment, pour savoir si on va mettre les antennes, pas mettre les antennes ou pas, vous avez quelque chose qui répond beaucoup plus à nos problématiques actuelles que la 5G, qui est énorme, qui est une, une grosse locomotive qui va prendre du temps. Internet, ça ne s'est pas fait en, en deux jours. Euh, J'ai beaucoup parlé euh, de blockchain et de bitcoin euh, à peu, il y a peu près un an. J'en parle un peu moins en ce moment, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de se mettre en place euh, et qu'on est dans une période un peu de construction. Mais je recommande absolument à tout le monde euh, d'avoir... Euh, un petit peu de, de bitcoin, pas beaucoup, hein, euh, et de les garder, de surtout les oublier un peu comme euh, on aurait acheté une action de Microsoft en 1992 ou 93, si vous voulez. cest vous pouvez euh, garder ça et surtout oublier-les, et puis dans quelques années, nous sommes sur une révolution qui a l'ampleur d'Internet sur les échanges de valeurs. Et c'est là qu'on voit assez vite en quoi ça répond à un certain nombre de problèmes. Euh, c'est que euh, ben, avec Internet, vous pouvez vous passer des médias. Vous voyez bien à quel point la presse est en crise, on en a déjà parlé. Vous voyez bien euh, l'espèce de grande transformation médiatique qui a eu lieu. Ben là, ce qui est en train de se préparer, c'est exactement la même chose, sauf que là, on parle plus de médias, on parle de banques, on parle d'assureurs, euh, on parle. Et ce qui est très important aussi, c'est que c'est euh, la blockchain rend obsolète euh, les GAFA, ça rend obsolète Google, Facebook, Amazon, toutes ces choses-là. Et c'est très important parce que, le, le, donc je vous dis la première chose, la blockchain, ça vous permet de faire des échanges de valeur Et la deuxième chose extrêmement importante pour bien comprendre la technologie blockchain, qui est la blo technologie blockchain est décentralisée, et radicalement décentralisée. La technologie blockchain va vous permettre de faire tout ce que vous faites aujourd'hui avec des banques, avec Google, avec Facebook, sans les banques, sans les assureurs, sans Google, sans Facebook, sans Amazon. Et sans tous les frais qui vont avec, sans euh, tous les chiffres d'affaires que vous donnez à tous ces gens-là, sans, euh, sans tous les problèmes qui vont avec. Je ne vais pas vous refaire l'histoire des problèmes des banques et surtout des banques européennes. Donc c'est quelque chose d'absolument radical, et aujourd'hui, ce que fait la Banque européenne, c'est qu'elle est en train d'essayer de détourner ça à son profit. Le, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que donc la blockchain est née après 2008, avec le bitcoin. Le bitcoin représente encore aujourd'hui à peu près la moitié de l'univers euh, de, de des cryptos et de l'univers blockchain. Euh, ça évolue assez vite. Euh, et... Le Bitcoin, c'est la première crypto-monnaie qui utilise une blockchain et ça a été créé exprès. C'est-à-dire que c'est ce, ce, une technologie qui commence à se développer à la fin des années 90 par des gens, par des gens euh, qui se sont fait euh, bouffer par Bill Gates et par Microsoft à l'époque, qui ont appris leurs leçons des problèmes du capitalisme américain euh, carnassier et qui ont cherché une alternative. Hein pas des États, euh, pas des grands milliardaires, mais euh, des développeurs informatiques qui, dès la fin des années 90, se sont dit c'est pas possible. Euh, C'était des anciens de Netscape au début. Là, je ne parle pas du Bitcoin, je parle vraiment des, des premiers projets qui vont aboutir après au Bitcoin. Vous avez des anciens de Netscape qui disent « mais c'est pas possible, quoi, on peut pas... Euh, » Les années 90, c'est un moment où Microsoft, c'est comme si vous aviez tous les GAFA, mais c'est que Microsoft. vous aviez un problème presque encore plus important qu'aujourd'hui. Euh, et ces gens-là sont arrivés à une solution. Et cette solution est arrivée après 2008. Une solution radicalement décentralisée, qui n'a pas besoin de ces gens-là pour fonctionner, qui a simplement besoin de l'adhésion d'un public à des règles claires, simples euh, et euh, diffusées auprès de tous. C'est-à-dire que c'est un contrat euh, et euh, vous allez l'accepter, puis vous allez accepter les règles et après vous n'avez plus besoin. À la différence des systèmes de tiers de confiance, une banque est un tiers de confiance, un assureur est un tiers de confiance, euh, de la même manière qu'un journal est une forme de tiers de confiance pour l'information, eh bien aujourd'hui, plutôt que d'avoir un tiers de confiance, vous allez avoir, euh, le, la, vous allez avoir la communauté, si vous voulez, c'est un peu pour revenir à une forme de contrat qui est le contrat de mariage. Eh bien, le contrat de mariage, vous avez deux manières de le valider. Vous avez le registre que vous avez à la mairie ou à l'église, qui est le tiers de confiance qui va valider le mariage. Et vous aviez, maintenant c'est un peu en désuétude, mais vous avez encore aujourd'hui publié les bancs. Vous avez les bancs où la, la communauté était, c'était euh, le, le, le, elle qui validait d'une certaine manière le mariage. Et oui, c'est bon, on a vu qu'ils étaient mariés ensemble, ils sont pas mariés avec un autre, euh, ça va. Et vous avez toujours eu, toujours dans le monde, vous avez eu ces deux systèmes euh, de, de validation soit vous validez par un tiers de confiance, soit vous validez par la communauté. Et la blockchain, il y en a plus, on va, on va arrêter les tiers de confiance et on va faire une validation par la communauté. Et ils ont réussi à adapter à ce qui marchait à l'échelle d'un village, ils ont réussi à l'adapter à un niveau planétaire grâce à cette blockchain. Et on se retrouve dans cette situation avec une technologie euh, qui est absolument passionnante, euh, qui a plein de ramifications. Enfin, Aujourd'hui vous avez des gens qui réussissent à mettre en place des organisations extrêmement puissantes dans lesquelles il n'y a pas d'entreprise. Il n'y a pas d'entreprise, il n'y a pas de raison sociale, il n'y a pas de PDG, il n'y a pas de salaire, il y a pas de... ça fait voler tout ça. Alors ça va poser plein de problèmes aussi mais vous savez, aujourd'hui, on est à une étape de développement où tout se fait sur l'adhésion, et c'est quelque chose qui est très important. C'est que il y a un véritable enjeu aujourd'hui de se saisir. De de, de, cette, de, de de toutes les opportunités et il va y avoir un combat pour savoir qui va se saisir de ces opportunités et est-ce que vous allez avoir une force publique euh, qui va réussir à détourner la technologie à son profit ou est-ce qu'on va réussir, nous, à répondre à nos enjeux actuels grâce à cette technologie qui répond. Ça répond pas à tout, bien évidemment, mais c'est encore une fois, vous voyez tout le problème de confidentialité des GAFA, tous les problèmes de données, de stockage de données, tous les problèmes de, de paiement tous les problèmes des banques qui sont en faillite, des assureurs euh, dont on ne sait pas si, euh, si véritablement ils peuvent couvrir euh, les encours des assurances-vie derrière, tout ça est réglé avec la blockchain. Et ce, ce, cet euro digital, aujourd'hui, en fait, est en train de détourner tous les bienfaits de cette blockchain pour n'en garder en fait que les aspects plutôt négatifs et remettre ça dans le système. Et on va voir comment ils font ça. Ils font ça. Euh, c est, c est, le rapport est très intéressant, c'est-à-dire que le, le rapport commence en disant on a besoin d'une alternative, euh, notamment euh, ils disent, euh, lorsque les moyens de paiement électroniques ne, ne sont plus disponibles en cas d'événement extrême. Alors, quand ils disent événements extrêmes, ils ne sont pas en train de parler d'une grosse tempête qui met les circuits, euh, qui met de l'électricité out, parce que si vous n'avez plus d'électricité, vous n'avez pas plus d'euros de, de, de, digital, d'euros de, blockchain que d'euros. Non, là, les événements extrêmes dont ils parlent, c'est éventuellement hein, l'effondrement du système financier. Si demain les banques s'effondrent, eh bien, le seul moyen de paiement, si demain vous, votre carte bleue ne marche plus, votre téléphone pour payer ne marche plus, votre montre, ben, la seule chose qui vous reste, c'est le cash, ce sont les espèces. Et comme ils sont en train, on a fait une vidéo là-dessus, ils sont en train de vouloir, euh, si ce n'est interdire, bannir le plus possible les espèces de nos vies, ils ne sont pas totalement fous non plus, il faut quand même qu'on ait un petit peu, qu'on ait un moyen. Et donc ils disent il faut, il faut qu'on puisse avoir un moyen de, de, de, de pallier à l'effondrement du système bancaire. On est passé à ça en 2008. Euh, là, on est dans une crise qui est incroyablement euh, plus dangereuse d'un point de vue financier que 2008. Et c est, c est, ils n'ont pas tort de vouloir se protéger. Donc, si la première chose, ils disent ça, c'est très très bon constat. Hein c'est il faut qu'on puisse se protéger de ça. Sauf que deux minutes après, dans le même rapport, ils vous disent euh, « Ah mais oui, mais attention, il ne faudrait pas que cet euro digital puisse mettre en péril la fonction d'intermédiation des banques, notamment dans les cas de situation extrêmes ». Euh, désolé, c'est du sabir un peu la fonction d'intermédiation des banques. Ce qu'ils veulent dire, en gros, c'est qu'il ne faudrait pas que les gens arrêtent d'utiliser les banques pour aller vers des systèmes de paiement alternatifs type l'euro digital. Euh, l'euro digital, c'est comme imaginer que ce sont des pièces et des billets, euh, et que ce n'est pas une banque. Je fais juste une toute petite parenthèse à ce sujet-là. Euh, il y a quelque chose de radicalement différent entre une pièce de 1 euro et 1 euro sur votre carte. C'est qu'une pièce de 1 euro, elle a été directement de la banque centrale à votre poche. Quand vous avez de l'argent sur votre carte de crédit, ce n'est pas la banque centrale qui le crée. C'est la banque commerciale qui crée cet euro. Et cet euro que vous avez sur cette carte de crédit est une promesse de la banque de vous donner cet euro le jour où vous en avez besoin. Mais c'est une promesse. Alors que l'euro que vous avez dans votre main, il est là. Et, et du coup, c'est radicalement différent. Et cet euro digital vous permet d'avoir l'euro qui va directement de la banque centrale chez vous, sans passer par la banque commerciale. C'est pour ça que vous vous dites peut-être eh ben, un euro digital, je vous remercie, j'ai déjà ma carte bleue. Non, c'est très différent. Cet euro digital va de la banque centrale à vous, sans passer par les banques. Mais il va falloir le faire sans porter atteinte aux banques même. Donc vous avez un projet qui dit en même temps qu'il faut réussir à se protéger d'un risque bancaire mais en même temps, il ne faudrait pas non plus euh, qu'on propose une alternative aux banques, le truc, je suis désolé, est déjà foireux, les, les fondations sont mauvaises, ils ne vont pas réussir à construire un truc de, de cohérent avec ça. Et il y a une deuxième chose qui est très intéressante avec cet euro digital, c'est qu'ils vous répètent, euh, ils vous disent dans le communiqué de presse, c'est pas du tout là pour remplacer les espèces. On ne va pas remplacer l'argent liquide. Nous, on n'avait rien demandé, on n'avait posé la question à personne. Pourquoi est-ce que tout d'un coup, c'est souvent comme ça C'est-à-dire que c'est qu'en fait, c'est ce qu'ils veulent. Et quand vous allez voir, après le comité de presse, vous allez voir le rapport, vous avez le petit paragraphe qui vous dit que euh, dans, une, dans un environnement où les espèces sont de moins en moins utilisées, il est important de pouvoir avoir cette monnaie alternative pour pouvoir remplacer les espèces. Donc oui, si, c'est une alternative au cash, hein, et plus ils vous disent que ça ne l'est pas, plus vous pouvez être sûr que ça l'est. Mais ce n'est pas exactement la même chose que le cash, le, un, un euro digital. Le principe d'une blockchain, une blockchain, c'est un registre. C'est un registre et ce registre vous permet de tracer toutes les transactions. Chaque euro digital va être tracé. Vous allez dire, ben, euh, Mickaël, euh, tu m'as payé très très cher pour faire cette vidéo. Non, ce n'est pas vrai, mais je viens ici de bon cœur. Mais mettons que tu, <rire> tu m'es payé, Bien, il y a la trace dans le registre. Que toi, Mickaël tu m'as payé un euro, puis qu'après moi, je vais aller acheter un pain au chocolat. Non, tu m'as offert le pain au chocolat. Que euh, je vais aller acheter un pain au chocolat, ben, celui-là, c'est-à-dire qu'il est unique, aura été servi pour le pain au chocolat, et ainsi de suite. Et vous allez pouvoir tracer la vie de chaque euro digital, du début jusqu'à la fin, en une chaîne, blockchain. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça ben, Ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire que déjà, euh, vous avez un niveau de traçabilité extrême qui est que Alors là, vous ne pouvez absolument pas bénéficier de liberté, alors on dit bah « ben oui, mais moi, euh, <coughs> pardon, j'ai pas de problème, qu'est-ce que je m'en fiche, qu'ils savent que j'ai acheté un pain au chocolat avec ». Oui, c'est vrai. Maintenant, euh, mettons que vous ayez envie de faire une donation euh, un jour à un parti politique minoritaire, que ce n'est pas dans la majorité. Mettons que vous ayez un jour envie de défendre une cause qui n'est pas la cause défendue par la majorité. Je pense que ça arrive à tout le monde. Il ben, y a une vraie question de se dire, euh, est-ce que vraiment on va pouvoir le faire ou est-ce que le fait de cette ultra-transparence va faire que l'on ne pourra plus on ne pourra plus, euh, ne pourra plus euh, avoir une autonomie parce qu'il y aura ce flicage Une autre chose aussi, c'est que si vous avez un euro digital, il y a un truc vachement pratique, c'est que ben, vous allez pouvoir appliquer la TVA automatiquement et puis quand vous allez payer, au lieu de devoir faire des déclarations, et des machins, hop, vous allez directement tirer la TVA. C'est super bien, mais c'est un vrai cheval de Troie ce truc-là, parce que ça veut aussi dire que à n'importe quel moment, euh, quelqu'un, en appuyant sur un bouton, plutôt une banque euh, d'ailleurs qu'un État, va pouvoir dire ah ben non en fait la, la TVA c'est plus 20%, c'est 40, ou c'est 5, ou c'est 10, ou c'est ou tiens en fait à chaque transaction on va prendre une nouvelle taxe, une nouvelle chose, et donc vous, vous perdez aussi là toute autonomie, tout choix, tout contrôle. Et, et du coup, si vous voulez, en fait, c'est une espèce de cauchemar de cash, cet euro digital. Bien évidemment, on n'a pas les détails de la manière dont va être construit. Là, le rapport dit juste un peu pourquoi on le fait, dans quel objectif. Il n'y a aucun choix technologique qui a été fait. Ils ne il répondent même pas à la question est-ce qu'on va faire une blockchain centralisée ou décentralisée, en sachant qu'une blockchain centralisée, c'est un oxymore. cest ça devrait à peine... Mais bon... Il se pose quand même la question. Euh, et enfin, dernière chose sur ce, cet euro digital, euh, qui est quelque chose d'un peu. Il faut aller chercher un peu plus loin, c'est que l'euro, euh, c'est un mariage de monnaie donc depuis, euh, depuis l'an 2000 et 2002 pour les espèces. Euh, c'est un mariage en chambre à part. C'est-à-dire que. Oui, vous avez des euros en France, en Allemagne, partout, mais euh, chaque Banque Centrale Nationale garde une comptabilité des, de ces euros qui sont sur son territoire et qu'elle a, euh, qu a injectés, et que les banques, euh, les banques commerciales ont créés, parce que les, les euros sont créés par les banques commerciales, pardon. L'Allemagne aussi. Ça m'empêche pas, moi, de pouvoir aller investir en Allemagne. Mais si j'investis en Allemagne... Ça va créer une situation débétrice pour la banque centrale française, la, pardon, la, la, la banque nationale, vers la Bundesbank. Euh, et ça, ben, personne ne s'est jamais posé la question de savoir comment est-ce qu'on rééquilibrer ça Aujourd'hui, par exemple, vous avez la Bundesbank, la banque nationale allemande, qui a un crédit monstrueux. Alors, j'ai pas été regarder les chiffres avant, mais on doit se rapprocher des 1000 milliards. Euh, et à l'inverse, vous avez l'Italie et l'Espagne qui sont débiteurs extrêmes. Ça veut dire qu'à chaque fois que la banque italienne ou la banque espagnole, ou les, pardon, pas la banque, les banques commerciales, excusez-moi, c'est moi qui fais l'erreur, les banques commerciales créent de l'argent, cet argent a tendance à filer en Allemagne. Elle, euh, et ça, c'est un énorme problème, parce que c'est-à-dire que vous avez une, un euro qui n'est pas fini. Et cet euro digital, c'est un début. C'est un début de monnaie qui est véritablement supranationale et qui véritablement peut aller, et qui cherche aussi à faire ça, euh, c'est un tout début, hein. le, à réussir à vraiment fondre nos systèmes ensemble, en sachant que fondre nos systèmes ensemble, euh, en euh, ensemble aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'est pas possible, qui n'est pas possible, parce que pour pouvoir, pour pouvoir fondre des systèmes ensemble comme on le fait, euh, ben, il faut l'assentiment des peuples. Je ne dis pas l'assentiment d'être d'accord ou pas d'accord, mais pour qu'une zone monétaire et économique euh, soit cohérente, il faut accepter que euh, les régions pauvres envoient des travailleurs vers les régions riches et que les régions riches envoient de l'argent vers les régions pauvres. Il faut cet équilibrage. C'est est... Pourquoi est-ce que la France euh, est une zone économique convergente, est un pays, est une nation, et pourquoi l'Europe ne l'est pas parce qu'en France, personne ne se pose la question de dire « Mais tiens, c'est bizarre, en Ile-de-France, on envoie 20 je crois que c'est à peu près ça, 20 de notre PIB euh, aux régions les plus pauvres françaises. Et en échange, ben, les régions plus pauvres en France acceptent, les travailleurs acceptent d'aller, si ce n'est à Paris, à Lyon, à Bordeaux. Et et, et, je ne dis pas qu'ils le font de quelque sorte, mais ils le font. Mais aujourd'hui, un Français ne va pas travailler dans la roure. Euh, un Espagnol non plus, un Italien non plus, ils ne le font pas. Ils le font même moins qu'au XXe siècle. Le et du coup, ça ne peut pas marcher. Bref, euh, c'était une vidéo, pardon, j'ai un peu de, sur cette digression à la fin, mais cet euro digital, c'est euh, l'avènement, c'est la, la, la confirmation, pardon, que la blockchain est véritablement une, une énorme technologie dont tout le monde se saisit. Il y avait Facebook avec Alibra, maintenant, il y a ça, la Fed fait pareil aux états unis et que cette technologie est extrêmement riche, elle répond à beaucoup de problèmes, elle, elle, elle, a, elle a une décentralisation qui permet de nous passer d'acteurs qui aujourd'hui nous font du mal, mais que si on ne s'en saisit pas, ils s'en saisiront pour nous et ils le font à leur avantage.